Bonjour, bonjour, on est parti sur un nouveau format de vidéo dédié au Mythic Plus. Donc, si c'est quelque chose que tu kiffes, que tu kiffes le Mythic Plus, c'est un format qui est fait pour toi. Il y a deux invités qui sont là, deux pêcheurs, deux personnes qui sont passionnées, qui kiffent ça, faire des donjons en haute clé. A chaque fois là, les invités auront au moins le 15 sur toutes les montures et ce sont des personnes qui sont intéressées par le sujet avec deux rôles différents. Ici, dans le rôle du tank, on aura Quicos qui joue un décaissant <rire> et il a beaucoup de courage. Bienvenue à toi, Quicos. <rire> merci beaucoup. <rire> Représente la méta. Bah oui, voilà, la méta. Et quitte à faire de la méta pure et dure, on a Paouf avec son palerette. Bienvenue à toi, Paouf. Donc, voilà. dans ce format de vidéo, c'est un nouveau format, donc n'hésite euh, pas en tout cas à dire tout ce que tu en penses au fur et à mesure de la vidéo, histoire que je puisse adapter un petit peu le contenu. L'idée, c'est que ce format-là, ce sera fait les mardis avant le reset, histoire de donner une idée de ce que va donner la prochaine semaine. On va classer les donjons par difficulté, suivant la semaine, euh, suivant, la semaine suivant les affixes du coup. En l'occurrence, cette semaine, on a tyrannique. Raging, donc rage, les monstres qui s'enragent On a explosif et on a prideful On a l'a fixe de saison donc ce sera toujours le cas On va prendre les donjons un par un On va prendre le plus dur au plus facile Et on va du coup discuter autour et se mettre D'accord sur quel est le classement des donjons Cette semaine, du coup du coup Si vous deviez donner déjà on va commencer tranquille On va commencer le Chillax, pour vous Le plus simple cette semaine, ça serait lequel Tierna Sans réfléchir mmh. ouais non Pas certains cette semaine pour le coup, en vrai de vrai moi, je dirais All of Atonement personnellement. Mm. Toi, tu aurais dit All ah, of je, je vous mettre là-bas. Ah, ah, non, vous ah, avez non, vous non, pas Atonement. Pardon, excuse-moi, Ascension. Je voulais même pas dire Atonement, je suis ah, parti là-dessus. Ascension pour moi qui est en vrai un tyrannique et vachement jouable parce qu'il est hyper large le chrono et que les affixes Alors... Alors, je suis d'accord avec toi, mais pour l'avoir testé, l'enragé il pardonne zéro dans les flèches de l'ascension. C'est-à-dire qu'en fait, si t'as un nad qui est enragé. T'as un casque qui passe dessus ou même une mêlée sur tank, il est mort. Notre joke, hein. Les Goliaths te, te cassent en deux et euh, ouais, ouais. les castes, ben bah, pareil, ils pardonnent pas. Et en fait, flèche en soi est une clé qui n'est pas difficile parce qu'elle est large niveau timer, mais elle est quand même très technique dans le sens où bah tu sais, il hein, y a beaucoup de castes ouais, ouais. à enfin de, de contrôle à faire. Donc pour moi, ça, pour cette semaine en tout cas, ce sera une des flèches, euh, une des clés les plus difficiles. Mais avec un pas la plus difficile, coup... mais une des plus difficiles avec un tout petit peu de regard je pense qu'à son fin flèche c'est l'une des plus simples bon, si tu si tu bah bon, après en pick up ouais Alors, là, si on part euh, du principe que peut-être le pick up euh, ça va être compliqué mais si tu pars avec un groupe que tu connais etc et que tu définis les kicks etc je pense que ça reste potentiellement l'une des plus simples après bon tu joues des cassants donc pour kite toujours pareil hein, c'est un peu euh, compliqué mais je pense que si tu kites les les derniers pourcents que tu fais les cuts correctement euh, ça tombe hein, c'est quand même pas du fortifié euh, donc je sais pas. Moi j'aurais tendance à dire que Spear est jouable, en... peut-être Peut Peut pas en pick-up au final. Si tu... si tu me dis que c'est vraiment euh, impardonnable, mais euh... ok. Bah sinon ouais Bruce En fait là l'argument de Quicos c'est que euh, le deuxième explosif, euh, la rage, elle est plus simple à gérer sur un tir que sur un flèche de l'ascension. Ouais. Parce que pour moi en fait si tu veux le seul souci actuellement sur tir avec l'enragé et l'explosif, le, c'est passager tu vois. C'est leur livre. Ouais, les trois ouais, premiers packs, ils, ils défoncent le tank, ils défoncent le groupe parce que tu as des gros debuffs de dot, de malédictions magiques et tout ça. Et euh, malheureusement, euh, je, si t'as pas de dispel, bah, déjà tu es mal. Et euh, si, tu peux pas tout dispel non plus. Donc euh, là, bah, le disco ou le fin, le prêtre, ça sa place pleinement. Mais dans tous les groupes, il a pas de prêtre. Et ouais. tu, tu dois y aller hyper mollo. Tout En sachant qu'en même temps, bah, tu as, as les explosifs à gérer. Ensuite, l'explosif est un peu plus... Bah, Mais c'est ça qui est avantageux dans cet instant, c'est qu'elle est très courte, que tu as un timer qui est quand même large. Donc tu peux te permettre de jouer beaucoup plus safe que dans d'autres instances. Ouais, mais là, on parle de tyrannique où justement, c'est hyper long les boss tu dois pas perdre. De temps sur les trash quand tu veux monter, euh, enfin quand tu veux time et ta clé. Bon, après, si c'est que leur lit et que le reste euh, c'est gérable en termes de euh, de mob c'est vrai que déjà le labyrinthe, je pense que l'enragé euh, t'as pas trop de mobs euh, qui tapent dans, dans le labyrinthe donc ça va, mais ouais, après, ouais. Euh, je pense que leur lit il faut quand même un petit peu y aller, mais ouais, c'est vrai que c'est toujours le plus dangereux de façon en général leur Donc, je... lit est vraiment dangereux pour le groupe et pour le tank surtout quoi. Parce qu'ils posent des debuffs, enfin les adds te posent des debuffs qui font que tu te fais te détruire quoi et je pense que c'est pas tankable par euh, euh, par n'importe quel tank c'est à dire que t'as beau être sous méta ou quoi si t'as un ad qui est enragé à ce moment là il te, te casse en deux ouais un, un binding moi c'est mon avis ouais, ouais. et ouais. pareil, ouais, du entre coup... le deuxième et le troisième boss euh, les adds sont quand même très dangereux en enragé et euh, l'autre difficulté de ce donjon, mais qui est pas vraiment notoire d'après moi, c'est que le, le deuxième boss, l'explosif, peut être un peu curant. Parce que t'as des adds sur toute la map et qu'il ouais, hein. faut les gérer en même temps que la strat. Mais ouais, c est c est... Que sur le dernier boss, surtout que les, les, les explos pop partout, parce que les adds sont partout. Ça peut être compliqué, mm -hmm. hein, franchement. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais. Du coup, t'as les derniers ouais <rire> non, non, bah, je disais, euh, du coup, euh, du coup, si, euh, j'ai quand même l'impression, perso, que... Tiens là peut-être un petit peu et gamme un peu plus simple que les flèches cette semaine, je sais pas si toi, pas ouf, après avoir échangé un peu, tu. Euh... Toujours pas bah... Sinon, on prend les autres bah, donjons et on verra pas... par rapport. Ouais, tu vois, ouais, hein. ouais, peut-être regarder peut un, peut un peu les, les autres. autres. Je suis pas convaincu parce que ouais, le dernier boss pareil euh, de Brume me paraît plus compliqué que n'importe quel boss de, de ouais. Spire. Peut-être pas le deuxième, okay. mais ouais. Ouais, je comprends. Bah, du coup, si on prenait l'autre côté, qui est un donjon qui est connu pour être compliqué en tyranic ou qui demande en tout cas des sacrés dps check en tyranic pour passer sur pas mal d'instances. Pour vous, l'autre côté, cette semaine ça donne quoi Pour, mmh, moi, pour quoi. moi, ça vas c'est... Vas-y, vas-y, vas-y. Vas non, laisse. non, c'est bon, maintenant okay, je te dis, vas-y, tu vas-y. Vas-y, cuiko ce Alors pour moi, ça c'était euh, C ou D. Alors pourquoi euh, D'après moi en fait les ZAD euh, dans ce donjon sont pas vraiment un souci en soi C'est à dire que en fait, même s'ils vont faire très mal ou qu'ils vont s'enrager as la place pour qualité et tu as quand même des moyens de le faire euh, Le seul souci notoire d'après moi dans ce boss Enfin dans ce, dans ce donjon c'est vraiment les boss euh, le, le premier c'est clairement un mur Si t'as pas le DPS et que tu respectes pas le boss ben tu te fais ouvrir en deux secondes et si tu passes passe boss ben, tu peux sortir de l'instance et euh, reset le donjon en fait. Alors que les autres sont difficiles, font quand même des dégâts, mais la strat elle est facilement applicable et t'as pas vraiment de DPS check. T'as pas de forcément gros dégâts sur, sur, sur le groupe. Enfin en tout cas c'est mon point de vue actuellement de, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Euh... Et puis euh, l'autre souci dans ce donjon, ça va être aussi l'explosif. Alors euh tu vas être ralenti sur certaines ailes du donjon, mais je pense que ça gère encore parce que tout est plus ou moins concentré. Ouais, parce ouais, que même ouais. si d'habitude tu fais du faillé, enfin tu fais deux poules dans la zone faillée, bah là en feras peut-être trois ou quatre, mais les ZAD ils fondent rapidement en fait, t'es pas embêté mmh. par les ZAD. Alors ça moi c'est mon avis sur l'instance sur cette semaine. Pas ouf, Je sais pas ce que tu en penses. Mais... Bah moi du coup j'allais dire, moi, pour moi Other Side c'est clairement plus que c'est hein. des on va partir sur du minimum A hein, franchement, c'est... Je vois pas comment euh... ah cette ouais. semaine tu peux la timer haut, haut sachant qu'on sait que Tyrannique c'est hyper compliqué, euh, que y a... les deux premières ailes te font perdre quand même vachement de temps puisqu'il n'y a pas grand-chose, enfin, pas énormément de packs à faire, il n'y a pas... Euh... enfin a... C'est un peu compliqué, surtout euh, chez les euh, méca-gnomes euh, tu vois, l'aile euh, mécanique... Euh... Là ça te fait perdre énormément de temps Tu ne peux pas faire de gros packs parce qu'il y a plein de cuts euh, à faire euh, qui sont importants quand même euh, mmh. Et bah le seul moment où tu peux gagner du temps euh, Les trois quarts du temps euh, sur cette clé C'est euh, chez les failles. Et là en fait avec l'explosif Si tu fais un pack de mobs comme on fait à chaque fois pour les... Euh, pour, les euh, pour gagner le temps Bah juste on timera jamais la clé parce qu'il y aura trop d'explosifs On va jamais down les mobs On va jamais réussir à tout faire et donc on ne pourra pas faire un gros pack comme ça, on va devoir faire un plus petit pack Et à chaque fois ça va juste nous ralentir énormément Et vraiment énormément et du coup je ne suis vraiment pas convaincu euh, Du fait que Other Side tu puisses la timer Je dis pas que les mobs sont compliqués à jouer dans les trois quarts de l'instance Parce que je pense qu'en enragé il n'y en a que quelques packs euh, Notamment ceux devant les ailes je pense qui vont euh, faire enfin, un peu mal Mais tu n'auras pas le temps à cause de l'explosif de rattraper je pense chez les failles euh, et je, justement quoi, pas, pas ouf euh, le, le S c'est le plus ouais, simple, simple et le, le D c'est le plus dur ah my, my bad <rire> bah du coup on va partir <rire> non, non sur C ou D mais bien sûr d'accord non j'étais parti dans l'inverse ok ouais, bah non bah du coup clairement dans les plus durs ouais donc euh, ah. si on suit c'est du C ou du D ouais d'accord moi je pense yeah. que ça reste sur du C parce que D c'est vraiment l'extrême Ouais, ouais, peut-être c'est, mais franchement, close D parce que je vois pas. En fait, c'est juste que plus haut, je vois pas comment on la time correctement. Bon, bien sûr, avec des bonnes compos, etc., et, et vraiment, euh... tout est possible, mais ça me paraît compliqué. Oh là, moi, ça me ouais, paraît sur euh, euh, jeu, ouais, jeu, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Honnêtement, euh, le seul truc, c'est à la high regard raging qui est peut-être un peu moins dérangeant, mais euh, effectivement, explosif te bloque le temps que tu peux gagner. Et t'es vraiment obligé de bien timer tes prides sur les boss et tout, Enfin, c'est un donjon dur en tyrannique. Donc carrément. Et du coup, si on passait, disons, euh, le théâtre de la souffrance. Et là, je te laisse pas ouf ouais. ouvrir le bal, parce que pas ouf l'a fait en, en deuxième la dernière fois. Donc pas ouf. Déjà, ouais. si tu, rien que te, euh, tes guts, ton instinct, tu mettrais où le théâtre de la souffrance euh, bah, Moi, pareil, hein, je le mettrais en C ou B plus B, <rire> en vrai, C. Est-ce que théâtre, honnêtement... Euh, c'est dur C'est dur parce que t'as des solo had Qui sont quand même connus pour arracher le tank Et là du coup à 30% Sachant qu'ils sont quand même assez longs même si c'est pas du fortifié mm -hmm. Bah à 30% ils vont le découper Ils vont juste le découper et même euh, peut-être découper tout le monde Parce qu'il y a souvent des compétences à eux. Donc J'ai un peu peur parce qu'il y a plein de mobs comme ça Qui sont solides euh, Et qui vont tous du coup en rage Mon avec des 10 en rage, de toute façon, euh, tout est faisable, je crois que c'est 10 en rageable, j'ai pas, euh, je me semble. Et euh... Mais c'est, ça va être, pour moi ça va être trop... enfin ça va être vraiment compliqué de, de théâtre de s'en sortir correctement Sachant que les boss, même en fortifié euh, on a tendance à les BL quand même, parce qu'ils sont longs, mais vraiment longs mm. euh... Bah là, juste, ça va durer une éternité sur chaque boss, et en plus de ça, les ads sont un, un danger, euh, mais sans nom, surtout ceux de Xav donc euh, ouais, j'ai un peu, euh, un peu peur en voyant théâtre, même sur l'aile, euh, des plateformes. Il y a mmh. des, quand même des pack qui sont dangereux, euh, notamment celui qui fait une énorme AOE là, euh, l'espèce d'élémentaire vert. Je vois, sais pas si on voit ce que je veux dire. Oui, mais, si, euh, si si, je vois bien. Et bah celui-ci. Mmh. Celui-ci, s'il en, euh, si en rage et qu'il fait son AOE, euh, HF pour les heals pour tenir tout le monde quand même parce que... Ouais, T'as intérêt d'avoir des CDDF sur ton groupe. Hein. Ouais c'est ça, ça va taper hein, je pense. Après c'est pas du fortifié donc ça peut down vite mais plus tu montes haut en clé quand même, enfin moins ça down donc euh, j'ai peur. Franchement j'ai peur de, de, de théâtre. Je suis pas euh, ravi à l'idée d'y mettre les pieds mais... Euh... <rire> mais ouais. Ah bah, c'est le théâtre de la souffrance, c'est pas là pour ouais. ton plaisir. Hein. So painful. Et toi, du coup Alors, moi, honnêtement, ça serait plus un donjon cette semaine que je mettrais en D. Alors, je vais expliquer pourquoi. Bah, déjà, comme Pauf l'a dit, les boss, c'est clairement des temps. Enfin, il faut 20 000 ans pour les tomber, si t'as pas un énorme DPS. C'est une instance qui reste à la fois simple, mais très technique, parce que t'as des adds qui... Qui font très très très mal sur le tank mais aussi sur le groupe genre les élémentaires justement qui en rage pendant une tempête ou quoi si là t'as pas de dispel ben je suis même pas sûr qu'avec des cd def tu puisses tenir après tout dépend du niveau de la clé hein, bien sûr euh, et le problème c'est que de base dans cet instant t'as des ZAD qui en rage donc si tu les passes sous en rage donc à 30% de leur points de vie et qui sont déjà enragés, si t'as rien pour les dispels, je pense que c'est un wipe instant. Genre le chien au début de l'instance ouais, ouais, Tu ne le laisses pas tranquille, hein. et puis c'est pas, pas un ad commun dans le sens où tu vas le tuer en, en mm -hmm. deux bursts, quoi. Enfin, genre, il a énormément de points de vie et il est à prendre en considération, quoi. Alors après, peut-être que a, tu peux le skip, mais c'est compliqué, ça fait perdre du temps et l'autre souci de cette instance pour moi en tout cas donc déjà les boss des adds compliqués qui font mal au groupe et au tank mais aussi euh, t'as pas le droit à l'erreur parce que le timer est très très short t'as beau faire un run parfait si t'as pas euh, un gros DPS enfin une bonne gestion de groupe t'es pas sûr de timer la clé en fait et c'est pour ça que pour mmh. moi bah, c'est une instance qui aurait sa place en D cette semaine en tout cas Ouais, ouais je vois, et effectivement les explosifs ils sont chiants sur le quatrième boss, mine de rien Parce que t'as quand même des adds euh, des fois tu dois tout gérer à la fois, tu sais, tu dois gérer les tornades, les charges, les explosifs euh, Faut tuer les ad vite parce qu'ils font super mal et euh... peux vous dire vrai. que laisser passer une explos c'est presque wipe hein euh, Ouais c'est quasiment wipe parce que c'est déjà tellement dur à maintenir pour le leader qui prend déjà des dégâts de groupe sur tout le monde que Ouais, ouais. non mais c'est vrai que théâtre euh, va être compliqué ouais c'est vrai que C ou D peut-être moi je l'aurais plus peut-être mis C perso mais si... c'est encore un point de vue hein. c'est juste peut-être c'est vrai que c'est vrai que pour timer purement euh, peut-être qu'elle est vraiment vraiment compliquée et que c'est du D mais euh... ouais on est entre les deux là on est entre les deux allez je le mets entre les deux <rire> on peut pas non comprends. de toute façon on referait une dernière passe à la fin pour voir s'il y a des trucs en comparaison aux autres on se dit ouais non quand même je le mettrai un peu au-dessus tu vois ce que je veux dire ouais carrément Bon du coup on va passer à un, un truc un peu plus sympa. Voilà, les salles de l'expiation. Quickos, un truc que les tanks aiment beaucoup. Et où est-ce que je mmh, mettrais mmh. les salles de l'expiation cette semaine <rire> euh, Bah moi en fait si je reprenais du coup le, le, la tier dans le guillemets que je me suis faite en tête, ça aurait été Tiernacide dans S et Expiation en A. Alors, parce que bah expiation c'est.. C'est une instance qui, qui se fait très vite, assez facilement. Euh, pour moi, il n'y a pas trop de, de, y a, y a de choses vraiment compliquées dans cette instance, peu importe les affixes. Alors c'est sûr, c'est tyrannique, donc les boss durent plus longtemps, font plus de dégâts demandent peut-être une meilleure gestion du healer et du groupe, mais ça se fait quand même assez facilement. Euh, le, le seul souci, d'après moi, dans, dans cette instance, mais qui est quand même à noter, c'est euh, le raging des ours sur le tank. Euh, les gros adds qui donnent de, du, du sang euh, au premier boss. En raging, euh, à mon avis, ouais, si t'as ouais. pas de dispel, ça risque d'être piqué. Euh, ouais. Tu peux peut-être y aller un peu plus mollo sur les packs aussi, dans le sens où bah, tu vas avoir des explosifs qui vont spawn à un peu près partout sur la map. Euh, Je pense que tu dois être un peu euh, méticuleux sur la manière de faire. Mais d'après moi, le gros souci euh, dans cette instance pour l'avoir fait euh, cette semaine, c'est euh, le passage entre le troisième et le quatrième boss. Alors d'habitude, c'est la, la salle où tu fais un peu euh, la tête sur le clavier et tu tues tout ce qui voulait. Sauf que là, en fait, tu as des, des, ex, des explosifs pardon, qui vont spawn à peu près partout dans la pièce. C'est-à-dire le mini-boss, entre les bancs, sur les bancs, enfin, euh, sur les plafonds, ou il y en a absolument partout. Et si tu pas des. DPS qui sont attentifs à ça, tu vas wipe dessus en fait. Alors je... euh, c'est même pas une joke, hein. ça m'est arrivé mm -hmm. cette semaine, hein. ça m'est arrivé clairement. Ah ouais, je, je vois ce que tu veux dire effectivement, euh, pour l'avoir fait aussi en haute clé cette semaine, euh, moi j'ai eu deux soucis principaux, c'était ça et euh, le deuxième boss. T'as pas eu de problème sur le deuxième boss non plus avec euh, les spawns d'explosifs, sur les adds que tu dois gérer vite et tout en hein, tyrannique euh, J'ai pas eu ce problème là parce qu'en général euh, avec le groupe avec lequel je fais donc pas ouf, voir qu'il encore euh, d'autres joueurs. Les ZAD, en fait, on n'a pas le temps de les voir. Euh, ils, ils meurent instant. Ou alors, il va y avoir un ou deux explosifs, mais ça le gère. Mmh. Ça, ça gère quand même assez facilement, parce qu'au moment en fait, où les ZAD meurent, ils sont déjà paqués. Donc, t'as pas vraiment d'endroit de, où ils sont dissipés. Enfin T'as pas des, bons, des explosifs à droite, à gauche, au milieu. Enfin, C'est franchement gérable. Ou alors t'as un petit caster qui te met un auto ou une flèche sur, sur l'explosif en question et ça le gère facilement. Ouais, ah, parce que, cas, moi, que toi t'as du, du gros burst de zone aussi qui fait qu'ils arrivent, ils meurent quoi. C'est Ce censé être le cas, hein, mais euh, des fois, effectivement, ouais, suivant ton groupe, ça peut être plus compliqué quoi. Mais ouais, ouais je vois. Et toi, du coup, pas ouf moi ouais, du coup euh, moi je suis, pas... je suis assez d'accord euh... Ah ouais vers A ou entre A et B toujours Moi je suis toujours dans l'entre deux hein, vois, je... <rire> je, sais pas, je ne sais pas que faire que dire mais, ah, mais en oui. vrai de vrai En fait notre joint est un peu faussé à nous sur explication parce qu'on a trois vampires dans le groupe euh, mm. Donc ce que je veux dire Bon après trois ça sert à rien mais on en a au moins deux ce qui fait qu'on peut prendre bah, toutes les gargouilles de la map tout le temps euh, On est très souvent sous gargouille quand même donc notamment sur le premier boss où on a deux gargouilles Nous pour nous ça a jamais été un problème Il n'y a jamais mmh. eu un problème de place Parce que par mmh. exemple nous en fortifié on le fait en, en 40 secondes Donc euh, c'est toujours pareil Et Même s'il va être plus loin en tyrannique il va fondre de la même manière euh, Le deuxième boss comme tu dis va être un peu plus euh, Peut-être tricky sur euh, les dernières phases Parce que du coup on va faire quand même plus de phases en tyrannique Et quand on n'a plus rien, plus de burst, plus ça. de mass grab mmh. Plus rien à, à faire, alors il va falloir être juste aware Et bien regarder les, les, euh, les, euh, les, euh, les explos un peu partout Mais honnêtement ça tombe quand même super vite Donc je pense que si on a une phase d'explos c'est très rapide et ça, ça va se faire Donc j'ai pas trop peur pour le deuxième boss Peut-être que, juste sur la fin, comme tu disais Peut-être si on les fait pas assez vite ça mm -hmm. peut être vite l'enfer et tu darmes plus rien Tu prends beaucoup de dégâts Mais si vous faites les cut fast qu'on les amène vite au cac Les explos de toute façon elles sont pas très loin et euh, ça se gérera euh, le temps qu'on les down. Qu Donc pareil, et, euh, pareil les de pas de soucis, je pense particulièrement. Alors peut-être c'est la, la gargouille après le premier boss, là, que, qui... Euh... Enfin pas la gargouille, c'est la, la sentinelle, qui ouais, fait quand ouais. même pas mal au temps. J'ai un peu peur euh, de celle-là, peut-être, en, en rage mais euh, toujours pareil, je pense qu'en enrage, si t'as un dispel, ça part, et sinon tu kites, mais c'est ok 30% à down ah, haut, pour sauve. moi c'est c'est pas le, le la sentinelle le plus dangereux des plus slots les viscérateurs qui met un sur tout le groupe <rire> et qui casse la ouais la s en s en... Ouais, ouais ouais, ouais, ouais, ouais fait mais c'est vrai c'est c'est les seuls qui font un peu peur pareil si si tu laisses le euh, euh, les gros golems là aoe sous en rage pareil ça va faire ça va faire mal un truc qu'il va pas falloir laisser arriver quoi Ouais, euh, ça, sûr, ouais. ça ça va faire trop trop mal hein. ouais. ça si t'as pas de 10 en rage ou quoi que ce soit il va falloir vraiment que tu, tu commences à le descendre en en dessous de 30% et que tu le finisses euh, juste après qu'il ait fini euh, son Ao sinon ça peut être très très dur ou bien vous vous écartez tous à 40 mètres mais là vous perdez trop de temps c'est l'enfer et sinon euh, bah, les boss sont longs mais pas dangereux Il a pas de spawn d'ad à part sur le deuxième qui va être vraiment dangereux et encore le deuxième c'est encore une fois pas vraiment dangereux c'est pas comparable au dernier de brume et euh, la dernière salle, ouais, la dernière salle entre le troisième et le dernier boss, euh, celle-là <rire> pour moi. Euh... Ah bah là c'est explosif, partir hein. <rire> Oh ouais, celle-là elle va être mentalement très compliquée à gérer, mais euh... bon, euh... ça va être la seule difficulté du donjon comparé on prend à d'autres donjons où il y a plein de difficultés mmh. et plein de moments où même si c'est pas potentiellement très très dur, c'est que ça va être compliqué de la mettre dans les temps. Alors que là, je pense que au niveau des timings, ça va pas changer grand-chose. C'est un peu ça, à part le tyrannique quoi, mais voilà, ça on peut rien y faire. Donc non, ouais, je suis d'accord sur le fait que ce soit l'une des plus faciles euh, quand même euh, cette semaine, que c'est vraiment ok, et que ça se fait. Let's go ah, Ok, on, on, pour l'instant on laisse en A, ça, ça me paraît pas mal du coup, comparé à ce que vous, euh, vous venez de dire. Du coup ça nous laisse un, un donjon qui est sympa, qui est, euh, où, mmh. où il y a de la place pour la caméra, euh, où euh, il voilà, y, y a vraiment de la place pour s'exprimer, et c'est le côté vraiment sympa du donjon. Euh, un, un donjon très apprécié du coup. Les profondeurs sanguines. ouf du coup. Ouais, ouais, bah écoute, euh, sacré, euh, sacré donjon. Euh, bon, ça va partir clairement sur du... Euh, pour moi, de toute façon, en fait, je déteste les boss de cette instance. Donc je sais pas si je suis 100% objectif. Mais je les trouve très durs. Euh, le deuxième et le troisième, pour moi, c'est des enfers. Euh, même le premier, en vrai, le premier, il fait quand même très mal. Donc euh, pour moi, déjà, euh, rien que du fait que ce soit tyrannique, je le mets en, en C. Peut-être... Ouais c'est entre C et B encore une fois mais euh, j'hésiterai. Je, je sais pas parce que The Other Side et Théâtre me semblent peut-être plus durs que, euh, que Sanguine Donc disons B mais euh... mais euh, du coup ouais c'est parce que cette instance bah déjà euh... L'avantage par contre qu'on a pour les explos c'est qu'en fait ils seront tous dans un périmètre assez restreint Parce qu'on mm -hmm. pas de place donc euh, au moins là les CAC n'auront pas trop d'excuses euh, mais ouais pour moi les, les boss, même en fortify, pour l'avoir fait du coup en 17 euh, la semaine dernière, c'était déjà dur, euh, pas, notamment le troisième boss pour moi, euh, euh, que je trouve vraiment compliqué, il y a beaucoup de dégâts constants, beaucoup de dégâts sur le tank, même énormément de dégâts sur le tank euh, régulièrement, euh, bah si là, là, là, là si tu extermines pas le boss, bah, c'est toi qui vas finir euh, très mal, et donc, cette instance de manière générale, euh, j'ai l'impression qu'elle va être très compliquée en tyrannique, de base, sans, sans prendre les autres ça affixes en compte. Euh, ce qu'il y a de bien, c'est que les explosifs ne vont pas spawn sur les boss, puisqu'on n'a pas de spawn d'ad, euh, à part le deuxième, mais c'est vraiment pas gênant et il doit down très vite de toute manière. Donc, euh, ça, c'est l'avantage. Euh, et maintenant, l'enrage, il euh, y a quand même des mobs dangereux. Il y a quand même vraiment des ads dangereux euh, ouais, très ouais. régulièrement. Il n'y a que euh, ça quoi. C'est ça, c'est clair, il n'y a que ça quoi. Ouais, ouais. ouais. ouais c'est ça, mais du coup, ouais, on prend par étapes. Hein. Déjà le tyrannique, bon voilà, l'explosif <rire> ça va se faire. Mais, mais bon, l'enrage, il euh, y a des ZAD qui vont être euh, honnêtement horribles à, à jouer. Euh, ouais. Mais, euh, mais ouais, donc ouais, cette instance va être compliquée. Je suis pas sûr de vouloir la laisser camber. Parce que pour moi, en fait, c'est une horreur. Mm -hmm. C'est juste une horreur donc euh, ouais. peut-être plus C ouais d'ailleurs mm -hmm. et euh, ouais bah ça après euh, attester tester en, en haute clé je, par exemple si je devais la faire en 17 en tyrannique cette semaine je crois que ce serait euh, littéralement du suicide c'est ouais, ouais, peu clair ouais avec en plus ce dernier couloir blindé d'explosifs les chiens et tout, qui, tous les packs qui s'enragent euh... ouais c'est ça bah, ouais c'est ça franchement j'ai un la, la donne sur tout le monde si elle est pas bien gérée par le boss, le saignement ça peut vivre très très vite hein. ouais c'est ça et toi, Cuico, ça, ça c'est un donjon t'aime bien tanker, c'est sympa. Mmh. <rire> euh, ben moi, Dophie, je l'aurais mis en D. <rire> euh, pour... Non, mais clairement, hein, parce que pour moi, c'est enfin, vraiment le donjon le, le plus, plus difficile en termes de dégâts. Pas en termes de technique ou de strat, mmh. mais en termes de dégâts purs sur... sur le groupe et aussi sur le temps. Euh, de base, hein, que ça soit en fortifié ou en tyrannique, mmh. mais alors là, avec le raging... Il y a des ZAD, je suis même pas envie... si tu as envie d'aller dessus quoi. Ah, euh, des C'est-à-dire les et tout Overtir, là, euh... ouais, les surveillants, ouais, ouais, euh, ouais. les ceux qui mettent des trappes, il suffit que tu mettes un pied dedans, bah, bon, tu peux, tu peux, tu <rire> peux faire un <release rire> direct, enfin, <rire> tu... genre. Euh... Et il y a plein de, même les tout petits ads qui caste ou non. À mon avis, sous raging, ils ne rigolent pas. Enfin, genre vraiment, je pense que ça va être une instance très, très, très, très difficile cette semaine. Euh, L'autre point à noter, c'est-à-dire que ben, en général sur le deuxième boss, en tyrannique ou en fortifié, t'es sous pride et full CD. Mmh. Là t'arrives sur le troisième boss, t'es à poil. Ouais. Euh, ouais, bah ouais, ouais, ouais. En tyrannique euh, à poil, ben. de luck, hein. Faudra faire un choix, hein. faudra vraiment faire un choix ouais. de toute manière. Ouais, ah, le deuxième luck boss il. Fun, quoi, ça. Alors ça dépend de ton groupe, mais le deuxième boss, si t'arrives pas en... en pride dessus, c'est chaud quand même. Hein. Bah, y a... En fait bah... à la fin les ZAD tu les gères plus Enfin, tu... enfin c'est compliqué sans ouais. aucun CD avec Surtout qu'on est quand même sur une méta avec beaucoup de classes à burst Parce que on... c'est là où on gagne le plus de temps Des gros packs mm -mm. puis après mm -mm. packs de transition gros pack. Et pareil pour les boss on les extermine très fast. Mais euh, bah, du coup c'est ce qui veut dire claque sabre, ça veut dire aussi classe où au moment t'as plus rien en fait. Il y a un moment où es c'est... Et, et là il arrive et il retire 40% à tout le monde par seconde. et... Euh... Ouais voilà quoi. Après t'as intérêt d'être solide sur les appuis, d'avoir des CD bien éparpillés sur le groupe. Euh, si tu m'entends clé quoi. et... Hmm. Ouais euh, ouais. On doit être sympa. <rire> Pour moi ça a clairement sa place en D hein, pour le coup, c'est vraiment une instance de base qui a des dégâts énormes peu importe les affixes, a, qui... enfin, les affixes de la semaine mais là ben as un combo qui fait que l'instance est quand même très difficile et le timer est globalement grand mais pareil si tu fais une erreur de groupe c'est pas hyper simple à rattraper quoi ou mmh, alors mmh. il va falloir euh, mettre un gros rush sur la suite du donjon euh... ouais c'est ça t'as pas forcément d'endroit où tu peux vraiment gratter non plus parce que euh, bah, les packs t'es un peu obligé de les prendre comme ils viennent en fait c'est dur de faire des, des doubles packs euh, sur une semaine ou en plus t'as Explo et Riding euh... ouais bah c'est oui, ça, ça. Et rattrapes puis, pas rattrapes pas l'autre souci aussi c'est que souvent bah, dans ce donjon tu fais des skips avec Potion d'invie, Shrug enfin ce que vous voulez si la personne en fait meurt et que tu t'as aucun moyen de la reste parce que tu es encore en combat, parce que tu wipes, parce que si, parce que ça, bah en fait tu refais ta route, enfin tu, tu recommences au mm -hmm. début du donjon et puis tu t'avances quoi, Enfin et ça pareil c'était des pertes de temps qui sont... qui sont énormes et à prendre en considération en mythi plus, hein. enfin ouais, très parce facilement que 3 4 la... minutes, à te balader dans le donjon, à faire ton skip, à attendre le timer de la potion, enfin... Euh... <rire> C'est vite très punitif. Après, elle doit être moins chiante que fin, la semaine passée euh, sur euh, Sanguine Deaths quand même parce qu'on euh, avait sanguin sismique. Mmh. Euh, Puis ils sont et partir en cancer dans des donjons serrés. Ouais, ouais voilà. Donc euh, ouais, c'était déjà ouais, ouais. notamment le dernier couloir. Euh, combien de fois euh, le, le dernier boss remontait full vie à cause d'un sanguin et qui s'est mis à caster dedans, ouais, etc. Euh, ouais, ouais. Mais euh, par contre, ouais, ça nous, ça nous est arrivé de du coup wipe. Et si euh, on peut pas, parce qu'on est en combat permanent dans ce couloir. Et nous, on fait une, enfin la plupart des gens font aussi des invipotes avant, parce que les packs sont dangereux avant euh, dans le couloir. Si tu ne peux pas raise pour une raison X ou Y, t'as plus de BRS, t'as pas de BRS dans ton groupe, euh, t'arrives pas à sortir du combat. Bah, genre, c'est presque wipe en fait, c'est déjà presque fini. Cette clé est si tu fais un skip avant, donc c'est vrai que c'est compliqué de base. Alors là, toujours pareil, hein. ça va être... <rire> good luck à <have> fun, <rire> carrément, carrément. Euh, et si on parlait un petit peu de Malpeste, Ah ouf. Ouais, alors moi, Malpeste, je l'ai joué, euh, bon, je l'ai joué euh, 3, 4, bon, peut-être même 5 fois aujourd'hui. Mais c'était aux alentours des 10. Et honnêtement, euh, de tenir, en, en, en y repensant, ça va mal Malpes, ça se gère euh, en Tyrannique. Il y a que, euh, que le dernier boss qui, pour le coup, euh, qui tape très fort euh, sur, les, euh, sur les poisons. C'est mmh. toujours pareil. Ça, ça, enfin ça, ça c'est honteux euh, en Tyrannique. Euh, mais les autres boss, euh, disons que c'est gérable, euh, c'est long, c'est très long, notre, le deuxième boss il est infini, j'ai l'impression qu'il ne s'arrête jamais ouais. mais, euh, mais sinon, bah, si c'est bien exécuté et que tu sais ce que tu fais avec une compo aussi adaptée, parce que le premier boss si t'as pas un hunt, un, un druid ou quoi qui euh, sait les globules euh, c'est très vite euh, ouais. Après, généralement, tu as quand même dans ton groupe au moins une personne qui a un contrôle ouais. comme ça, que ce soit un DH, un moine, un rogue, un hunt, un mage... Bah, un les DH, boom, donc... ça marche même pas, je crois. Les DH, ça marche pas. Ça marche okay, même pas. C'est pour bon, ça qu'il faut bon. vraiment des classes spécifiques. Donc ça, c'est à co conseil. Hein, S'il euh, si y a du PU euh, et que vous partez sur la, la malpeste, euh, mm -hmm. c'est 100%. Il faut, du, euh, il faut une de ces classes parce que Après, ça demo, jamais. Après, un il Il y a quand même des, pas mal de classes qui ont des outils quand même dessus, mais ouais. Ah ouais, il y en a pas mal qui l'ont pas non plus, c'est pour bon ça, mais <rire> ça, ça c'est très bizarre Bazar le paladin Ouais bah c'est ça, après moi bon, aussi, y a, je crois que le renvoi du mal marche dessus ou quelque chose comme ça C'est euh, en bon, fait, peut-être pas... qu'il marche dessus, mais bon après... Ouais, je crois que j'ai vu un paladin faire ça tout à l'heure, mais ça nous a fait wipe parce que euh, ça break très vite, etc. Enfin c'est... Bon, c moi, de toute manière, le premier boss il est gérable que si la compo est ok pour, je pense. Mais sinon, mmh. une fois que t'as la compo, tu roules dessus, parce que t'as Pride, BL, t'as tout, mmh, mmh, mmh. quand même, ça va pas durer longtemps. Euh, avec du bon DPS ça se fait euh, Les ads, de manière générale T'as pas trop peur d'AD euh, en Rage Dans cette, euh, dans cette euh, instance Peut-être le premier AD Le gros AD start Mais encore une fois euh, C'est pas Même des le énormes Tartes C'est ouais. mmh. ça il y en a full CD C'est pas des Tartes euh, de l'infini Sur le tank après il me dira si je me trompe Mais j'ai pas l'impression euh, des fois où je l'ai fait euh, Peut-être Juste aussi les, les champignons au start, euh, s'ils en rage et qu'ils tournent, mais bon, ça c'est à des c'est pareil donc enfin euh, c'est à faire mmh. attention. Non, je vois pas de dad particulièrement dangereux euh, cette semaine dans cette euh, instance, ou mmh. bien je me trompe, mais non, non, ça va franchement. Ouais. Et euh, juste bah, les, les, les boss vont juste être longs, s'ils sont bien faits, pas de problème. Troisième boss bah, fait, va piquer un peu sur le tank comme toujours. Euh, mais voilà il faut décéder régulièrement euh, Le tenir et puis ça passe tout seul Sur les phases difficiles Et le dernier boss euh, franchement il... ça tique très fort Donc euh, faut s'accrocher Ouais et... tu peux y, y déplaire ta clé hein, Sur le dernier hein. Ouais, ouais c'est ça et puis quand même Malgré tout euh, l'explosif sur les boss De, de cette instance Sont mmh. embêtants Parce que mmh. le dernier boss t'as très vite beaucoup d'adds S'ils sont pas faits euh, euh, Très fin, très fast, enfin, fast. Et t'as des explos partout du coup, euh, il faut qu'il y ait des casters qui s'en occupent régulièrement. Euh... Ouais, et ça te demande de faire gaffe à ça en plus du de du, ouais. du, du tout le reste en fait, de quand le boss revient, de s'il y des tentacules, pas être dedans. C'est ça. ça qui rajoute, c'est la, la petite goutte d'eau qui peut faire le wipe d'un joueur. Quoi. Ah bah, personnellement, je l'ai fait 5 fois aujourd'hui, j'ai wipe une fois minimum sur, sur ce boss à chaque fin, en 10 environ, parce que bah, les gens ont du mal avec le division, la division d'attention sur ce boss, parce qu'il est en vrai. Ça fait, c'est vrai que ça fait beaucoup des fois. Il y a des moments où où c'est compliqué. Donc euh, ouais, honnêtement, cette instance, je la mettrai en B. Ouais, voilà, en B, euh, ça me paraît euh, honnête. Euh, faire attention, mais sans plus. Voilà. Et notre seigneur le tank, le mec qui va se prendre les coups, <rire> il en pense quoi euh, euh, Ben moi, je suis plutôt du même avis que pas ouf. Euh, en fait, le, ce qu'il va faire. D'après moi, en tout cas, hein, on va timer cette clé ou non cette semaine. C'est ouais. vraiment la compo de, du groupe. Alors déjà pour le premier boss, où il faut un CC obligatoire, ou alors tu perds du temps à le blaster. Enfin, grosse perte de DPS sur le boss. Du coup, ça fait perdre du temps sur le donjon. Mais euh, ce que Baouf a oublié de dire, c'est que si t'as pas les dispels appropriés sur le troisième et le quatrième boss, c'est l'enfer parce que les debuffs font vraiment vraiment vraiment mal donc un druide obligé un moine peut-être un paladin enfin c'est vraiment un donjon où tu es obligé enfin pas peut-être pas obligé hein, mais où il te faudra au moins un dispel d'accessible et euh, si tu l'as pas je pense que ça peut être une clé qui, qui tourne très facilement vinaigre c'est à dire que tu arrives sur le dernier boss avec 15. Un minutes d'avance et tu ouais. finis par display ta clé quoi. Exactement ah. ouais c'est ça, et je fais putain mais... <rire> <rire> Genre, ça peut ouais. vite euh, vraiment partir en queue de pipe et je pense que la composition en fait dans ce donjon cette semaine a vraiment son importance. Alors certes ouais. vous pourrez gagner du temps sur les ads parce que bah en soit ils font énormément de dégâts en... en AOE ou même sur le tank mais c'est gérable. Alors qu'un boss, s'il si dure trop longtemps, ben déjà ça va être la merde parce que vous allez avoir de plus en plus d'AD, de plus en plus d'explosifs, un heal qui va se retrouver à poil de mana, euh, des DPS qui auront plus de burst, et vous allez en fait mourir à petit feu. Et pareil sur le dernier boss, quoi. Enfin, il y a... Y, a, y a des dispels à faire, des placements à gérer, des explosifs qui vont spawn un peu partout, euh, des AD qui mettent des grosses claques malgré tout. Ouais. Euh, c'est une instance accessible mais il faudra en fait faut se méfier. Parce qu'on peut croire que le timer est hyper large, qu'on a le temps et tout, mais la moindre erreur peut vraiment coûter la clé. Donc pour moi B c'est bien, c'est un entre-deux entre tous les donjons en fait, sur cette semaine en tout cas. La moindre un... erreur Je suis pas d'accord D'accord non plus La moindre erreur T'es quand même Enfin ça dépend Si c'est sur un boss Tu le down à 20% Tu wipe Ouais là, Ah oui Je, je parlais, parlais d'erreurs ouais. ouais, son... ah mais c'est ces erreurs Comme oui. ça en fait okay, Qui vont se passer dans Ouais ouais bah, bah, Sur boss ça, De toute façon hein. En tyrannique Tu fais une erreur sur boss Il est low Tu le down pas C'est presque automatiquement euh... mm. Un diplet Donc ouais Ouais mais sur cela Enfin sur celui-ci en tout cas je trouve que c'est plus punitif parce que les boss sont très longs parce que t'as des phases obligatoires. Ouais ils descendent, ils remontent Tu vois c'est ça. Puis le travel time, mais... Zada, voilà c'est ça. Enfin, travel time comme si tu arrives sur le dernier tu repopes au deuxième boss. Hein. Donc ah déjà, Il oui, oui, des... y a ça 30. aussi, le dernier, ouais, tu mets trois plombes à retourner dessus. Ouais, c'est plutôt intérêt de ne pas wipe sur les sur les derniers, parce que c'est vraiment... Déjà, tu coûtes une minute 30 de votre travel time en plus de ton travail. Donc, ouais, clairement... ouais. C est c est bien, bien. À savoir que, bah, du coup, tu BL sur les boss, donc si tu wipe dessus, bah, t'as plus de BL. En général, tu as un pride aussi qui est là avant, bah, tu l'as plus. Enfin, faire attention. C'est gérable, hein, mais euh, je pense que cette semaine, c'est vraiment basé sur la compo, et puis euh, quelques connaissances sur l'instance qui sont obligatoire sur la gestion des ads. Carrément, ouais. carrément ce qui, nous laisse, ce qui nous laisse un petit dernier, un, un donjon pour, euh, qui est assez sympa hein, en tyrannique. Euh, voilà, bon bah des boss assez simples à gérer, avec pas trop de mécaniques pas trop de spawn d'AD. Euh, c'est vraiment un donjon assez sympa, donc je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est du S. qui je te laisse me dire. Euh, bah, ça va totalement être du S, du top tiers pour cette semaine. <rire> euh, non, d'après moi... Euh... Ça sent un C et un D. Alors, ah. Pourquoi c'est pas du D Parce que euh, globalement, il euh, y a des gros dégâts sur l'instance, certes. Il y a des ZAD qui font peur, qui peuvent enrager, qui peuvent mettre des grosses claques. Mais ça sera gérable avec du contrôle. Euh, alors, donc, dans la par décropole. exemple. Dans... Alors, je oui, dire que dans la nécropole, le contrôle, il y en a très peu sur les gros adds qui te mettent des J'avoue que la nécropole, mais tu, tu peux ouais. faire un dispel Déjà, mono si sur l'add. Tu, ouais. tu peux faire un dispel mono sur. Oui, là. oui. oui. Si t'as un dispel, ça, si tu pas, vois, c'est gérable. Alors que dans, dans, dans profondeur sanguine, il y a des adds que tu ne peux absolument pas contrôler sur tout le long du donjon. Genre, tu peux pas faire d'étranglement, tu peux pas faire de grappe dessus, tu peux pas mettre de vortex. Totalement. Ouais, mais tu peux mettre par exemple que... si t'es un équité, tu peux mettre des Triants, euh, Tu peux mettre si t'es un Chaman un, un un rocky comme on l'appelle. Oui, euh, mais ça, alors que là, là-haut, tu ne peux pas. C'est bugué là-haut. C'est bugué. Tu ne peux pas. Oui. Okay. Certes, mais oui. moi, je, je reste quand même. Enfin, je dirais entre ces deux façons, les... ces deux instances sont difficiles hein. cette semaine. Il n'y a pas, il a pas à chercher. Hein. Euh... Mais né né néanmoins, je pense que Necrotic Wake ou si elle Necrotic sera moins difficile à gérer en tout cas sur les ads que euh, profondeur sanguine euh, le... la seule vraie vraie vraie vraie difficulté de ce donjon pour moi cette semaine ça c'est vraiment le tyrannique alors le premier boss va se faire imploser parce qu'il y a la lance il y a le pride il y a la bl enfin il y a full cd je pense pas que ça sera un mieux euh, bah le deuxième, que bah, dire, hein, le deuxième c'est clairement le mur du donjon, si vous arrivez jusque là sans wiper sur clair. les adds d'avant. Ouais. Euh, parce qu'il y a les mages, bah, s'ils sont en freecast, bah, ouais, on ad, quoi. 5 adds ah, euh, C'est ça, ça le ouais, problème, c'est au delà de ça c'est pas que du tyrannique, c'est que là c'est un pop-dad régulier, énervé, bien dispatché partout, ouais, qu'il faut gérer, ouais. avec des explosifs. Oh. Si tu les down pas vite les adds, tu wipe et en tyrannique. Croyez-moi, tu wipe. Oh, tu wipes, oui, euh... c'est clair. Ouais, ouais. Donc, euh... ouais, donc. Puis, et puis fait, après, t'as. Vas-y, vas-y. Non, je disais, bah en plus, le troisième boss, c'est no joke aussi, hein, c'est. <rire> en tyrannique. Ouais. Euh... Bah, le. Oui, oh, wow. oui. Bah, en fait, les, si, les si... trois derniers <rire> boss de l'instant sont, sont vraiment dangereux dans le sens où il y a besoin d'avoir le DPS au bon moment, au bon endroit et sur la bonne cible. <rire> Et c'est pas toujours simple à gérer, surtout en fonction du run que vous faites avant. Euh, c'est vrai que ça peut être compliqué. Et les boss, surtout le dernier, sont, sont vraiment très très longs. Quoi. Le dernier, je pense, pour être large. il hein. Faut compter 5 minutes, je dirais. Euh, parce que bah, vous avez toujours un DPS de moins qui fait sa petite vie mm -hmm. en bas. Et il faut pas qu'il meure, quoi. Donc euh, c'est... Ouais et puis entre le bien shield, bien. la tempête de comète où tu dois esquiver les trucs, tu perds ton DPS euh, même si t'es un distant, à part un hunt, à la rigueur, mais euh, T'as plein de micro-phase où en plus ton groupe, même s'ils sont que deux, ils pourront même pas DPS vraiment quoi. Enfin ou efficacement. C'est ça, ouais. C'est ça. Puis en fait ah. il, il se met des shields insupportables. Ouais, c'est ça, ça, ça aussi. Ouais. Donc pour moi, c'est entre C et D. Euh, Mais je reste quand même sur le fait qu'à mon avis, c'est moins difficile que profondeur sanguine. Mais vis-à-vis -vis des autres affixes, c'est-à-dire qu'Enragé euh, dans profondeur sanguine me fera plus peur que dans siège nécrotique. Mais c'est un avis perso, ça. Et toi, pas ouf euh... Tu as du coup, tu le mettrais où toi moi, moi ça part sur du D, enfin genre, je <rire> vois même pas comment on peut partir sur du C Honnêtement, il euh, n'y a aucun monde où je le mets en C Après, euh, est-ce que c'est personnel je, Bon je pense pas, hein. je pense que plein de gens partagent mon, mon avis sur euh, Nécrotique en tyrannique et tout Mais là, euh, on parle quand même d'un donjon où les, les, les ZAD, de manière générale, ça découpe Même si c'est pas du fortifié, ça découpe La Nécropole, c'est très dangereux, mais vraiment très dangereux Euh... L'avant-dernier euh, boss et le dernier boss durent une plombe. Mais une plombe Alors euh, euh, en tyrannique, c'est. Enfin en tyrannique, le troisième boss, parce que sinon tu peux le one-phase si t'as le DPS. Ouais. Mais quand tu montes de toute façon c'est plus possible. Mais, ouais. Mais euh, quand même euh, jusqu'en 16, on avait réussi à le one-phase. Donc. C'est euh, faisable en tyrannique, mais là en fortifié c'est pas faisable Là tu vas stack les gros zades qui découpent le tank en plus, donc il va falloir s'en occuper Parce que si tu t'en occupes pas, bah à un moment tu vas trop stack les, les zades et tu vas mourir euh... Le deuxième boss, bah le deuxième boss ça, ça, en fait faudra forcément arriver, pour moi, avec les deux lances dessus Tu peux pas, euh, tu vois la, la lance que tu prends... Euh... Avant le pack très dangereux, avant de passer le bridge là Il ouais. euh, y a une lance ici, pour moi tu es obligé de la garder Et il y a une ouais. lance après aussi que tu peux récupérer Pour moi tu es aussi obligé de la, de la garder Faudra avoir des lances sur ce boss pour l'imploser Parce que c'est trop dangereux en fait C'est euh... Des fois ça se joue à rien, ça se joue à 3% sur un nad Mais hmm. là en plus de l'explosif où tu vas perdre une compétence Perdre un tout petit peu de dégâts, perdre un GCD, quoi ouais. que ce soit bah, t'as peur que juste tu downes pas l'AD à quelques petits pourcents près et que ça explose. Le premier pop d'AD est large, en plus on est sous CD pour beaucoup, donc on le down sans problème. Le deuxième pop d'AD, il commencé à avoir plus grand chose. Avec ouais, le troisième, euh... <rire> bah, le troisième encore, tu vois, il y a peut-être quelques petits CD, quelques petits trucs qui reviennent, tu vois, euh, euh, qui peuvent aider. Mais le deuxième, pour moi, ça a toujours été le, le nightmare. C'est genre limite, je sais pas s'il faut pas de delay ses CD dessus, mais encore une fois, tu perds. La BL, le Pride et mm -hmm. euh, la, la lance, la potentielle première lance en tout cas. Donc euh, je crois pas que ce soit intéressant de delay. Mais si tu delay pas, faut être chaud de fou. Faut être vraiment chaud. Mm -hmm. Pareil, le, le premier boss, bon, ça va. Il est, il est géré. Mais, euh, mais pareil, il y a trois petits adds qui pop très pop régulièrement. Tu vas devoir un peu perdre de temps sur l'explo. Bon, c'est pas dangereux, c'est pas problématique. Mais c'est chiant. Euh, sous enrage, pareil, il euh, va falloir faire attention aux cut des mages. Parce que si, euh, si ils en enrage les mages euh, avant, le par exemple, avant le premier le deuxième boss, as, à cet endroit-là, tu as deux mages. Si tu les cuts mm -hmm. pas et qu'ils sont sous enrage, ça devrait pas arriver puisque tu les focuses pas. Mais imaginons, euh, en cleave et down, et bah euh, tu te prends le, le, le cast de groupe. Euh, je pense que t'es pas à l'aise. Je pense que tu meurs peut-être même. Euh, et la nécropole, j'en parle même pas. Sous enrage, pour moi, c'est genre. Euh... Après, ça dispel je suis d'accord mais si t'as pas le groupe ou bien si euh, t'as pas le dispel de disponible etc c'est euh, plus que dangereux et euh, bah, la durée des boss est infinie et donc euh, vraiment je, je ne conçois pas aimé cette... <rire> enfin, après c'est peut-être une... une expérience traumatisante de mon côté qui me fait dire ça et peut-être que pas du tout mais c'est vrai que nous on l'avait fait en tyrannique je pense à, à 9 reprises 10 reprises peut-être même et qu'on l'a timé qu'une seule fois de la semaine. Je... Ah, ouais, ça m'étonne pas. C'est pas une blague. Ça m'étonne pas. Non, mais je, je pense que quasiment okay, tous les joueurs qu'on push sérieusement ont eu un moment, un cauchemar là-dessus, à se dire mais il est. Intombable, genre c'est horrible ouais, quoi. Ouais. Pourquoi il escape comme ça Pourquoi il y a 5 ads sur le deuxième boss Pourquoi il n'y en a pas 4 ou 3, tu vois Pourquoi 5 ouais, Et pourquoi, pourquoi ça, ils sont ouais. écartés comme ça pourquoi... C'est que les casseurs, presque. Ta, ta... Après, une fois que tu sais, tes une objets, une... tu passes comment ouais, C'est bah, oui. ça, et puis nous on a une compo à la, euh, bref, les 3 quarts du temps, double cac. C quand t'as double cac sur, ce, sur ce, ce boss là, comment tu vas taper tous les ads en même temps On peut pas, on peut pas. Non, franchement, après, t'as la mobilité, t'as pas le froid, attention. Mais... <rire> ouais, J'ai le TP l'empire. <rire> Je vais pas euh, non, mais... Euh, je, je, non, franchement, c'est un cauchemar euh, rien que... Oh, non. Okay, euh, non, je, je l'ai en fait... Allez, 16, on, on arrête d'en parler euh, là tu vas Ah, avoir mais... Des ouais, boutons. Je, suis, je suis au fond du goût ah, Mais euh, ouais. bon, et là, du coup, si vous mettez un petit peu... Hein, en termes de, euh, de petites conclusions, on a parlé un peu des spécificités et des trucs qui sont galères dans chaque donjon. Ça nous donne, du coup, le tableau qu'on a là. Euh, Est-ce qu'il y a... Je vais, je vais vous donner euh, chacun un... Un, un, un, un jeton pour dire, ok, ce donjon-là, je le bougerai bien un tout petit peu dessus un tout petit peu en dessous. Est-ce qu'il y en a un, euh, toi par exemple, Quicos, que tu dis, en comparaison aux autres, effectivement, il me semble plus simple, et où il me semble plus dur, et j'ai envie de le bouger d'une case J'ai le droit de faire un seul choix, c'est ça on va, on, va, on va tester comme ça, déjà voir ce que ça donne, okay, et okay. après on... Alors euh, pour moi, ces flèches, tu le laisses pas en A, c'est vraiment pas possible, parce que en fait, même si euh, globalement, euh, le timer est très large, le tyrannique ne fait pas forcément peur si les strats sont gérés. Les a en... en enragés euh, sont le deuxième vraiment dangereux. Hein. Parce... Moi, je dirais B. Moi, je dirais B. B. Ok. B. Et toi, pas ouf. Un donjon dans le tas là. En plus, ils sont bien paqués. Ils sont bien là. On... Okay, sont... Okay. Un donjon Moi, Spire, pire. Je le laisse pas en B. Je le mets en A. Non. Je, non <rire> je <rire> le savais. Non, non, <rire> <rire> non, le <rire> euh, non bah que je regarde, euh, je regarde un petit peu. Je... C'est vrai que moi les dés ils me paraissent vraiment bien mis. Other... En fait, ouais. c'est juste que par exemple Other Side il est, il est bien en C, mais, euh... mais en fait c'est pour... par souci de timing pur, parce que je le trouve très serré, j'ai l'impression qu'il sera pas ta Donc pour ce fait je le mettrai peut-être en D, mais disons qu'il est moins painful à faire. Donc ouais. euh... Et sinon, bah après.. Euh... Ouais peut-être. Br... Peut-être Brume serait.. Euh... Oh là là, non, en vrai.. Euh... Euh, atonement, brume, je les vois à peu près au même stade Je vois pas quelque chose qui me dérange particulièrement dans la liste Peut-être, si ça se jouerait entre brume et atonement euh, euh, Peut-être brume serait légèrement plus simple si t'as pas euh, des ventires Parce que nous on a des ventires Donc c'est vrai que atonement pour nous c'est une partie de plaisir quoi. Mais euh, peut-être que brume de manière générale pour n'importe quelle Pour la com les compos euh, globales est encore plus simple euh, l'est. Peut-être parce euh, que donc, je veux dire, très... pour moi, ça serait quand même important de, de mettre un donjon dans S, tu vois. Ouais, la bah, brume un, serait peut-être en S. Mmh. Bah, dans ce cas-là, moi, je mettrais brume aussi. Ouais. Si moi, on devait en donner un un peu plus simple, ça serait quand même les brumes cette semaine, <rire> je pense. Voilà, c'est ça. À faire quand même très attention au dernier ouais. boss, parce qu'il est mmh. très très très très dur et dangereux. Mmh. Et euh, anti tyrannique bien sûr. Et pareil, le premier boss, il faut pas perdre trop de temps dessus, parce que euh, quand même, c'est des phases assez... Euh... C'est relou. Mais voilà, moi ouais, je pense qu'on est pas mal hein. Je pense qu'on est qu on pas est mal. mal, je suis assez d'accord. Bon, on sent beaucoup l'impact tyrannique, évidemment. Euh, mais ouais ouais, je pense qu'on est, on est bien là. Moi aussi je suis content tu vois, il Tu vois y a pas de truc où je me dis c'est déconnant, tu vois. Je me dis non ça, ça fait ouais, sens, ouais, tu vois. vois. Est-ce que peut-être des gens en plus haute clé, quoi, voilà, peut-être en 18, 19, peut-être même 20, euh, on, on, on aurait un autre avis, mais de ce que nous on joue en 17 à peu près, euh, ouais moi ça me paraît bien. Hein. Ouais ouais, moi je suis content. Et toi, Quicos ouais. Ah bah, on revient à la même conclusion que Paouf. Bah écoutez, merci à vous deux, du coup, pour, uh, pour l'inauguration un petit peu de, de Sparma. Donc évidemment, l'idée, ça va être de le faire euh, bah, chaque semaine, et je trouvais ça plus sympa de le faire le mardi, parce que c'est avant le reset, et ça permet aux gens de déjà se faire une idée, se projeter, se dire putain, là, il va falloir faire gaffe à tel truc, tel truc, là, on est en début de semaine, donc ça reste pas mal. Donc toi qui regardes la vidéo, hésite pas à me dire en tout cas tout ce que t'en as pensé en commentaire, et un grand merci à Quicos et Paouf pour leur participation. Et eh ben merci à toi. Yeah. Ben merci à toi pour l'invite.